J'assiste à la fin d'un monde à la télé. Ils ne pourront pas m'enchaîner. Je frappe hors d'un palais, j'ai comme on me l'a enseigné. Le gilet jaune est masqué, tout vêtu de noir. Je serai sûrement quelque part entre portes maillot et bagnole. Et l'enfer vu d'un drone, comme un corps, j'connais la je suis le mec à l'arrière de la coma. De on ne cause pas, laissez-moi regarder le film. M'agace comme la main dans un paquet de chips. Il rime rien comme Bloody Crips. Après ce couplet viendra l'éclipse. Sans son visage, je voulais pas t'effrayer. Parce moi, je voudrais savoir si je suis réveillé. Ils ne m'ont pas compris, j'ai tout essayé. Non identifié, coule dans mes sartères. Fils unique, j'discutais avec moi. J'ai reconnu le démon dans les yeux de Carter. C'est pas si facile de m'aimer. T'as tout à compris, t'es béni je suis parti j'suis sans payer, non. Chez le patron, c'est réglé. Je les écrase pas de motifs. Je me fous d'une carte motrice. Ce que je veux, c'est mettre mon fils. Bah ouais, je suis oh C'est pas si facile de m'aimer. t'as fait, t'as compris, t'es aimé Je suis parti sans payer, non. Chez le patron, c'est réglé. Vous êtes bouillant comme la shoppie. Je suis bouillant comme Kelly Manjaro. Demande à l'ex-popi. Le noir noirceur me gagne tout au bout de la nuit. L'horloge, j'applique jusqu'à du match. Je me entre ses Faire de fois je te le dis pour eux c'est cuit mais c'est yeux tout est fluide, un volcan qui jamais ne s'épuise Un tueur en série, ne se pose pas la question de savoir si Y'a plus fou que lui. bah ouais les gars je vous le disais C'est pas une figure de style, avec moi je ramène l'hiver J'ai mangé cailloux, je digère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 Je suis parti sans pays, je suis le patron, c'est réglé Je écrase pas de motif, je me fous d'une carte motrice Est Ce que je veux c'est mettre un mon fils bah Ouais, je suis yo, oh, oh, oh. c'est pas si facile de m'aimer t'as vu t'as compris, t'es béni Je suis parti sans pays, je le patron, c'est réglé C'est bouillant comme la chaude J'suis je suis bouillant comme Kelly, Mangaro, demande à Poppy